Gala à ou fail. En vrai, Galakron peut être pas mal. Hein. Franchement, il y a quelques... Déjà, il y a des 5 sur lesquels on peut s'arrêter. Typiquement, le l'abomination affamée, on peut s'arrêter dessus. Et après en 6 évidemment celle qui invoque les éternels, je pense que la sœur murme mort peut être intéressant également. HelloFresh ne fonctionne en Belgique, oui. Ah, ok. Il Ok. Faut faire le pouvoir T1, c'est important. Il faut vite arriver à la 6 Je me demande si je m'arrête sur un Eternal Knight T2 Est-ce que si tu fais pouvoir T1 T'as un Eternal Knight tu t'arrêtes je, bon je crois que oui moi Ah, C'est peut-être un peu chelou Mais franchement c'est un... un choix qui est pas évident en tout cas T1 Eternal Knight Enfin T2 plutôt Ah, Je pense pas quand même C'est du harcèlement là Clairement, tu prends Non, je pense pas. Euh, tu suis un peu le cyclisme ou pas du tout euh, Pas du tout. pas du tout. Non, je suis pas très cyclisme. Je fais pas de vélo, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait mal au cul. Et je trouve que c'est moins rapide que prendre le bus. La voiture. Merci, euh, Picefinder 80 000. Merci à toi pour le Prime. Merci pour ton aide. Merci beaucoup. C'est le 38e abonné de la journée, 38 c'est l'Isère. Le tennis, euh, j'aime bien. Enfin, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, mais j'aime bien, je trouve ça cool. Quand tu joues avec un partenaire qui est aussi nul que toi, c'est très agréable. Ah <rire> non Pourquoi On est obligé je crois. On est obligé de respecter le jeu. On est... Je suis désolé mais on est obligé de respecter le jeu. Ne pas le prendre c'est pas respecter le jeu. Non, on est obligé. Euh, merci Wetch ZR pour le Prime. Merci beaucoup. Le paddle tennis, ça c'est la folie Le paddle Le paddle là, le truc... Euh... Ah ouais, ouais, je vois. C'est comme le squat, c'est un mix entre le squat et le tennis, non Oh, pas cool ça. Ça promet une belle game, ouais, on est obligé de le prendre, franchement. Sinon c'est trop greedy et c'est... Sincèrement, c'est insulter le jeu. Travail. Continuez sur votre lancée. Ok. Ouais là il y a de la gourmandise là quand même hein. Là c'est gourmand, c'est croquant hein. Mais euh, ouais le paddle euh, Je sais pas, j'en ai jamais fait Le squat j'avais dû en faire une fois J'ai bien aimé, après c'est pas évident C'est pas partout et souvent c'est pas donné Ah le tennis c'est pas cher quoi T'achètes une raquette à 20 balles et souvent il y a des, Dans les grandes villes il y a souvent des cours de tennis qui sont abandonnés Ouais, dégueu, dégueu, j'aime bien la carte. <rire> j'aime bien le dire aussi, c'est drôle. Euh, ouais, je fais de la course à pied, mais en casu. Hein. Je fais un seul marathon par an. Je m'entraîne que avant le marathon. J'aime pas la course, c'est chiant. Je déteste courir. Ah, il y a Rafoul dans la game Ah, j'ai pas regardé les adversaires. S4, je connais. Rafoul. Ah là, c'est croquant ce qu'on fait là. Là, c'est très taille qu'on ne que des petits loulous comme ça là. Ah, dommage. Ok. Ma foi, on va continuer à up hein, en vrai. 4-7-5-5, c'est des cartes qui sont plus que correctes, franchement, euh, c'est des bonnes cartes. Hein. On est juste un peu en retard sur les tavernes, mais c'est normal. Ouais, J'aime vraiment bien cette game, hein, franchement, avec les deux, les deux dégueu dégueux, là. Euh, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait faire Eternal Night, bam bam bam bam, mais en vrai... Euh, si on va, si va jusqu'à la 6 et qu'on trouve pas l'Eternal Knight ou la sœur murmure Mort, on est, on est vraiment pas content. C'est-à-dire qu'avant on allait chercher Casseur Omega en 6. Maintenant si on me propose Casseur, mais je, je le considère même pas. Même si on me propose. Sur si un T24, on me propose Casseur, je le prends pas, je crois. Allez, Faut pas que notre de 5 meure bah, va, bah, il a des petites créas Vraiment bien lui fasse. Oh, c'est bon ça Oh, c'est bon ça Oh là là, on se gave <rire> On se gave pour en trouver un, un autre hein. Ok Bah écoutez, c'est très bien ça. C'est très très très bien. On est protégé, c'est un énorme monstre. On est, on est à 23. Prochain tour, on peut re-up peut-être. Je sais pas, ça me paraît bien. Ou alors on fait pouvoir sur un 3 pour essayer d'avoir un. d'avoir un autre 2-5. Mais... Où on va là On va vers la Nomi, on va vers les jeans. Jeans mini -rag et tout. C'est vieille méta, mais. Ils existent encore, hein. <rire> c'est vrai qu'on voit pas trop les jouer là. Mais ils existent encore, hein, Jin Lieutenant Mangar. Allez. Ouais, j'ai vraiment un départ qui est top. Hein. Un départ qui est très très cool. C'est juste que c'est pas évident maintenant à savoir vers... À vers quel, dans quelle taverne on s'arrête. Quelle carte on va chercher On va chercher Nomi. et Ragna. Est-ce qu'on va chercher un autre T4 Ah la 9-12 elle tue 3 de créa c'est trop bien. Ouais c'est pas mal hein. Il y a beaucoup de statistiques. Hein. L'élème démon marche très bien avec ton board. L'élème démon. On roll, on fait ça sur un 3 et on up. On va chercher un 5. Ah oui, la taverne, plus un, plus un. Euh... Ouais, je sais pas. Ouais, si, c'est pas horrible, mais... Oh waouh, Peggy. Peggy les os les de fer. On va rester là-dessus. Mais en vrai Peggy c'est cool, hein. c'est méga méga cool. Hein. Mais on va rester là-dessus je crois. Ah, c'est dommage, hein, le Peggy c'est fou. Bon, bon. Franchement je pense que Pirate c'est pas fou. Elle ah, la nomi. Si tu sais avec ça et ça. Ah, voilà, la Nomi, hein. Tu peux l'acheter maintenant. Ça faiblit, mais au moins on perd pas de pièces et on gèle pas des cartes naze. Je prends pas Nomi, t'aimes pas la vie. T'aimes pas manger en plus. Allez. Non, mais rejetons, let's go! Vous êtes en tête. Dans Allez! Rush. On va prendre que 15, hein! <rire> C'est tout! Hein. Bah, lui, il a vraiment un board de fada! Hein. On est tour 7, maintenant! En vrai, nos LM, ils sont gros! Hein. Quand on va les trouver, ils vont être vraiment pas mal! Hein. Ah, on prend 15, quoi! Heureusement qu'on était à 41. Hein. Ah, mais lui, il est vraiment imbattable. Hein. Il est à 6, par contre, là, il va mettre des tartines, mais. Comment il a Mama, d'ailleurs En restant à 24, sans triple. Oh, waouh Super ça. Je fais troll, hein. Ah sérieux, je me fais troll là. Non, je suis désolé, non. Ouais, C'est des trucs infâmes. Je suis obligé de les prendre. monstres. Ils sont monstrueux, mes, mes élèves. Je les prends pas. j'arrête je, le jeu. C'est ça, hein. franchement. Hein. Là, Là, maintenant, je pense qu'il faut se séparer de la 2-5 et partir en nomie. Hein. En vrai, il a fait le taf, le truc. Hein. Il les a montés 17-17. Euh... Bah, il leur a donné plus 14, plus 14. Là, à un moment, il faut commencer à, à jouer des vrais trucs. Sinon, bah... on va risque de se faire éclater. Bah, dommage, on a vraiment totalement déchaté. C'est dommage parce que ça partait tellement bien, mais... Bah, ça reste un jeu de chance, hein, maintenant. Pendant deux semaines, ça va être un jeu de chance. Et après, ça va être un jeu un peu plus technique, mais... Là, il faut s'attendre à un jeu bien RNG, je pense. Aouché. Aouché, aouché. Ah, mais non. C'est de jouer des serviteurs. Ah, c'est bien ça. Lui, il est cool. hein. Ah, lui, il est cool. hein. Pour chaque acheté, il prend plus un plus un. C'est pas si mal. Hein. Non, mais on est tour J'ai que des 20-20. Hein. Vous allez voir que je vais perdre. C'est possible, franchement. Pourquoi dans deux semaines Parce que c'est quand il y aura les... le patch, je pense. Bon déjà, il y aura moins de morts vivants, mais surtout il y aura le, le patch de nerf je pense. En général, c'est deux semaines après. Sur Hearthstone, c'est deux semaines après. Sur BG, c'est ça aussi. Ouais, J'avoue que c'est une folie, hein. franchement, avec un départ comme ça. Bon après, on a raté la 5, ça aide pas, mais... On a un joli board, on est à 11. On est trop bas, mais on a vraiment un joli board. Après, il y en a qui sont moins que nous. Il hein. y a trois personnes qui sont plus basses que nous. Sur un T9. Quoi. ouais C'est ça, il y aura un peu moins... C'est quoi qui doit être nerf ouais, Je sais pas, c'est un peu trop tôt pour le dire. On sait juste que c'est... enfin je, je, je, je ressens juste que c'est évidemment au-dessus, mais après, je, je peux pas trop savoir encore. À la fin de la journée, déjà, j'aurai une meilleure idée sûrement. Les morts vivants sont forts que les nagas à leur sortie. Non. non bah les nagas c'était vraiment... C'était vraiment ultra ultra pété. Bah C'est pas loin. Hein, mais bon les nagas c'était vraiment large au dessus. Bon ça passe hein. Je pense. Ouais. Nice. Les nagas c'était le pire. Pire qu'elle aime. même je trouve. <rire> Avec la sirène T3 là, <rire> c'était vraiment, les naga c'était vraiment une dinguerie absolue. Ok. Waouh, il y a tellement de gens euh, sous nous. qui se passe Ah mais c'est... C'est nul là. Enfin... Ah bah ça c'est bien Ça marche avec lui C'est pas mal ça Oh non Ah, dommage, on peut plus virer l'anomie, c'est la plus forte, <rire> c'est notre créature la plus puissante. C'est honteux. On ne peut plus virer l'anomie. Ouais, les boules, les boules magiques elles sont trop cool. Hein. Les boules magiques elles sont géniales. Ouais, franchement, j'ai un board méga homogène. Après, est-ce que ça suffit contre quelqu'un qui va avoir beaucoup d'attaques et des d'Agonie Peu de PV, mais on s'en fout. Pas forcément, hein. Terrible, c'est terrible. Allez bah, bords homogènes, euh, c'est pas si mal, mais ça dépend. On verra. Gangropter peut te sauver. Pourquoi Gangropter oh, Je suis à 24. On va pas pourquoi ça peut me sauver. Ah, c'est des démons, ça, t'as raison. Ah ouais, bon, je suis à 24 dans tous les cas. Mais ouais, ouais c'est intéressant. Intéressant, j'avoue. Je pense qu'on va rester en. Si ça t'embête pas, hein. on va rester en LM, mais. Et puis on est, on est pas dans la bonne taverne. Alors, normalement, il faut virer Nomi un moment parce que c'est une 4-4. Mais là, bon, ça sert à rien de la virer. Ce qui est bien, c'est qu'on tape et on meurt pas sur nos hits. Ça, c'est hyper intéressant. Enfin, le gars, il a dû compter à la fin. C'est bon. On sort bien. En vrai, je vais faire ça sur un 3. J'ai envie d'avoir une autre boule. Les boules, elles sont trop cool. C'est pas mal, ça, quand même. Ouh on le garde en main Ou on roll roll roll Je crois on va roll roll roll ouais. non. On veut tripler Ou alors choper une autre boule ah, même si ça c'est pas mal Mais c'est un peu tard là On est en demi finale Bête Crépitant ce serait super aussi Et triplé c'est bien Ça fusionne les cartes Ça fait des énormes stacks Bon pas mal en vrai hein. Franchement et euh, je... c'est bête Il a l'air gros Raffoul hein. Raffoul il a l'air strong hein. Rafoul il a l'air méga, méga méga strong Ouais, ça fait un peu peur. Le T4 paraît late, mais viable. Ça Non, je pense pas. Non, non, je ne l'utiliserai que deux tours. Je pense que ça n'a pas de sens. La bouboule trop cool. On dirait une émission nulle de Vincent à la 4 C'est clair. Allez, il faut tiendre. Ah ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud On est K-11, on n'a pas le droit à l'erreur et puis... Ah je pense qu'on va mourir, j'ai l'impression qu'il a il a I roll sa game. Pas tant, pas tant en vrai. On va pas tant. Bon ça dépend des rip -hop. Oh c'est pas mal ça, ça tue la 45-3. Ouais, génial. Allez, il faut le buter, là. Ouais, faut le... ouais on n'arrivera pas à lui mettre 20, mais on est à 24, c'est horrible. Bon, déjà, on a gagné, c'est déjà ça. Ouais, il a vraiment monté son board que avec main verte, hein, mais en vrai, c'est tellement fort. Ah, dommage, on le tue pas. Oh non On pouvait peut-être à la fin, hein, si ça, ça survit. Non, oh, il manquait, il manquait, de toute façon. Il, Il faut se tuer le soldat à foule bon Ah voilà super sur votre euh, Ça d'abord hein, sur un 3 Ah non On a ça sur un 2 Ah mais en vrai Si là ce <rire> que vous recherchiez Alors ça ça pourrait être pas mal si je chopais une héroïne altruiste mais... Oh, c'est bien, on a tenu contre la Là, il va jouer contre qui Contre lui. Lui, il était vraiment pas foufou. Et lui, c'est des bêtes. On verra, on verra. Oh, J'ai de la texture, hein. on est que tour 12. Hein. Franchement, les, les games, elles s'accèdent. Bon, après, c'est normal. Les méta. En fait, c'est un bon. Euh curseur aussi pour analyser une méta est-ce qu'elle est déséquilibrée ou pas et en général les méta de début de patch donc sur les deux premières semaines avant le nerf les games finissent souvent tour 12 tour 13 là c'est un peu une c'est ce qui s'est passé toutes les games hein. enfin toutes les games où on est allé en top 4 la finale était tour, euh, tour 13 là la finale sera aussi tour 13 ce qui est quand même très très très, très rapide hein. le minimum c'est tour 12 quoi tu peux pas faire avant le tour 12 Sachant que la moyenne c'est plutôt autour 14-15 en général. 14 on va dire. Donc euh, ouais ça fait des games rapides et forcément il y a des compos qui sont vite fortes et des compos qui sont vite faibles. Ouais c'est clair on peut remercier la 2-5. Bah la compo elle aurait pas existé sans cette 2-5. Hein. Sans ce rejeton de lumière. Hein. Ouais on le passe lui non Ouais il a beaucoup de stats mais... À droite. Nice. En vrai, euh, non. En vrai, c'est chaud. Faut taper tout de suite le big boss à droite. Ah, c'est chiant. Ah, je sais pas, ça a l'air. Ça a l'air un peu bizarre. Je pense qu'on va perdre. Ah, ça, c'est fort. Pas que ce soit en vie, c'est important. Ouais on va perdre mais on va survivre Mais on va perdre C'est oh, la stupidité du, du board n'empêche. En fait, la fait vraiment rage, donc. Ah. ah ça hein, quand même Non, on ne voit pas de crépitant, c'est moche on dirait on ah, va un gagnant. ah merde <rire> C'est pas grave, <rire> merde My bad, my bad Pas très grave C'est gros, hein. ça c'est des beaux bébés quand même, hein. franchement. Hein. Enfin, ça c'est un peu ledge, mais... Ouais, un... J'ai perdu un plus un plus un là-dessus. Est-ce euh... que Rafoul va gagner contre l'autre Rafoul, il jouait une compo euh... basée sur euh, quelques cartes très cool. C'est dur à dire, j'ai l'impression que le scaling de Rafoul, il est pas incroyable. Alors que l'autre il a vraiment quelque chose de très très très très cool. Je sais pas, c'est un peu bizarre. L'autre c'est pareil il a pas de scaling mais ça va être en vrai ce match euh, il peut être cool On va voir qui on va qui on va affronter Bah bon, si on meurt pas hein, en vrai Il a quand même deux Leroy mais bon oh, il a, ils sont à la fin Leroy sur Leroy s'il te plaît Bon, ça, ça va faire euh, vraiment le ménage. Hein. Oh non, le pire hit, quoi. Je pense pas qu'on perde quand même, mais faut pas que ça s'attaque tape Non, on pouvait perdre. Ouais, si ça s'attaque tape on pouvait perdre. Peut-être ça allait souvent à égalité, remarqué. Ouais, franchement, on est pas si loin. On est pas si loin. Ah et on va jouer contre notre ami les bêtes. Je ne suis pas votre ami, Magmalok. Goodbye, hein, Marilou. Hein. <Générique> Il y a ça aussi, mais je peux pas l'acheter. Oh, Magma Lock j'achète, je revends et je fais ça. En termes de stats, je pense qu'il faut l'acheter revendre. C'est mieux. Ah oh non, on va pas pouvoir acheter. Neme, némé. Ouais, je crois que je suis obligé de l'acheter revendre. Ça fait plus de stats que juste faire ça. Ouais, let's go. Hein. Ah, ça reste cool, hein, en vrai. Faut le passer, lui. hein. Bon, il sait qu'on a ça. Ouais, mais non, mais on va quand même le faire. Hein. On veut que ça attaque vite, ça. On veut que ça attaque mille fois. Trop fort. Hein. Par contre, il est possible qu'on mette les petites après. Alors ça, une toute petite, petite. Et ensuite, on fait place au gros. Plus faible en 2 et en 3, bah voilà, parfait. Et je pense ça, first. Bon, ça va être chaud, ça va être chaud Ok. C'est intéressant. Enfin, cette compo, si on fait top 1. Hein bon, J'imaginais, en vrai, la, la, le, le, la game est très cool. Hein, parce que les deux Undead, ils sont 3 et 4. Et final, c'est bête. Avec l'écrabouilleur. Contre, euh, contre vieille compo euh, rejeton de Lumière. Moi, je pense que je suis devant. On de verra, mais je pense que je suis devant grâce à ce cleave. À, marre, à part s'il me bloque avec un Heroï, mais sinon le clip lui va le défoncer. Il va taper deux fois. Ah, dommage ça par contre. Ah, nice. Ah, on va rattaquer avec le ouais, lui. Ouais contre Bet c'est trop fort ça. Contre Bet c'est trop fort ce cleave. Hein. Vamos, vamos c'est la game là Elle <rire> ouais, belle celle là. Elle était super belle hein.